et bien salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc une nouvelle vidéo sur la série des automatisations enfin de l'automatisation et dans cette vidéo nous allons faire euh, enfin contrairement à ce est dit l'introduction dans cette vidéo on va faire et le côté arduino et le côté relais tout en même temps c'est plus simple et puis je trouve que ça va mieux ensemble vu que c'est deux parties qui vont se joindre donc voilà c'est parti, on va commencer par faire les, les relais, donc tout ce qui concerne l'électronique, et ensuite on va passer au code de l'Arduino, qui sera relativement simple. Pour commencer nous allons donc étamer le relais donc pour permettre, euh, pour faciliter la soudure et pour éviter que on fasse de, du collage et pas du, du soudage. Donc pour ça vous allez mettre une petite boule de soudure sur votre fer à souder et vous allez longer le long de la pâte du relais avec le fer à souder voilà après ça on découpe nos fils pour qu'ils soient prêts à être étamés donc pour ça vous les torsadez un petit peu avant ça peut être mieux donc maintenant vous caler le fil sur le pin du relais et vous soudez en appuyant la panne du fer à souder maintenant on va gagner avec de la gaine thermorétractable pour pouvoir isoler voilà vous l'enfilez. ensuite on prend une source de chaleur un sèche-cheveux ou ce que vous voulez qui chauffe pour la rétracter maintenant voici donc euh, à la fin euh, de tous les relais comment ça donne tout est gainé tout est branché donc maintenant on va passer à la programmation c'est parti on se retrouve donc là sur internet et on va aller chercher Alors, juste bouger le micro Hop. on va aller chercher donc pour commencer à faire notre petit programme sur l'Arduino. on va aller sur le site de Téléduino. lien dans la description bien évidemment vous allez d'abord dans un premier lieu demander une clé euh, une clé bah, pour euh pour vous authentifier quoi hop et puis tac, tac. voilà vous dites oui euh, j'accepte et vous faites submit request voilà alors voyez ici là on a reçu euh, on a reçu l'API donc voilà vous avez votre clé unique à cet endroit là donc copiez la hein, il faut il faut la conserver ensuite vous allez aller là dessus et vous allez entrer votre clé, vous faites Generate Code. Donc ça, vous gardez de côté, ça va être la clé d'authentification pour mettre sur l'Arduino. Vous allez mettre dans votre dossier où se trouve votre, votre dossier d'Arduino. Vous irez dans le dossier Libraries, et je vais vous mettre un lien dans la description pour télécharger ça, Teleduino 328. Donc ça, c'est pour c'est pour, pour l'Arduino, donc une, une librairie déjà toute faite. Vous irez donc dans Fichier Exemple. Téléduino et Teleduino Télé Ethernet client proxy. Donc vous faites ça. Donc vous, ça va vous ouvrir, ça vous ouvrir une page. Mais bon, moi il est déjà ouvert. Donc vous voyez, normalement ça donne ça. Et ici, euh, ici vous avez une, vous avez donc votre clé et vous allez aller chercher la clé qui était là. Voilà, vous la copiez et vous la collez. Important, il y a votre adresse Mac. Il ne faut pas qu'il soit identique à un appareil sur votre réseau. Donc normalement, en laissant par défaut, il euh, n'y a pas de problème, ça fonctionnera. Et ensuite, dès que c'est fait, vous téléversez sur l'Arduino. Donc moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà mon programme qui est dessus. Ensuite, dans le site de Téléduino, vous allez aller dans Tools et Manage Preset. Donc Manage Preset, vous allez mettre votre clé. Votre clé, j'ai dit. Euh, hop, je mets la mienne, la vraie mienne. Donc je vais juste la flouter hein, pour des raisons évidentes que vous ne contrôlerez pas mon Arduino. Et donc voici qu'on arrive, on arrive sur cette page là. Donc ça permet donc de définir ces pins sur entrée, sortie ou euh, PWM avec une, une valeur allant jusqu'à 255. Quand vous avez fait vos petits réglages, vous êtes content, vous faites Save Preset. Vous pouvez faire ça pour voir si ça fonctionne. Donc là, vous voyez, ça marche, tout est OK. Alors maintenant, je vais juste débrancher le câble Ethernet. Voilà, j'ai débranché le câble Ethernet, donc là, il n'y a plus rien. Et quand je vais envoyer la requête, voilà, ça charge. Et si vous avez un message euh, comme celui-ci, Timeout Reach, ça veut dire que vous avez mal configuré quelque chose ou que votre adresse MAC est sûrement déjà utilisée. Donc moi, je rebranche mon câble Ethernet. On refresh et voilà, statut OK. Alors ensuite, moi, pour allumer mes pins, donc vous utilisez cette adresse plus votre clé, donc qui est là, que je ne vous montre toujours pas d'ailleurs et donc cette digital output donc pour euh, mettre euh, pour régler euh, la sortie des pins digital. Donc ensuite on choisit le pin numéro 4 pour moi et on met output donc on met sur 1 ou 0. Donc là on va le mettre sur 1 et du coup quand je fais entrer voilà. Et quand je fais 0 voilà. Donc ça fonctionne. Donc c'était vraiment aussi simple que ça, hein. ça prend que dalle de temps. C'est plus, plus ou moins terminé hein, pour euh, cette phase de programmation de l'Arduino. C'était quelque chose d'assez simple vu qu'il n'y avait qu'un seul exemple à mettre et qu'il n'y avait pas de code à faire, etc. Écoutez, sur ce, moi je vous dis à plus tout le monde et puis on va se retrouver donc pour la suite dans la prochaine vidéo. Allez, salut